Pour vous, mes frères, nous, notre équipe, notre crew, on était ensemble dans tous les coups, toujours avec nos délires, nos plans. Nos mères peuvent nous gueuler dessus comme si on était leur fils. Ah, la belle époque. Quand on sortait, on marchait en bande dans Paris. On pensait qu'on était les rois de Paname. On, on squattait toujours les skate-parks. Hein. crix 1995 l'entourage. On a toujours été différents des autres. Nous sommes toujours ensemble, toujours unis. Je suis un rêveur un artiste et fier. Nous avons réussi. Je suis Fennec, la plume, le feu. Pour mes frères, One Love. Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a, on est tous les rois de Paname. C'est euh, le, le fait de, de la, la grande ville qui est, qu est Paris, surtout le soir, quand on, quand on se balade un petit peu en bande, que ce soit à 3-4 ou à 8 ou à, ou à 20, euh, c'est vrai qu'on a l'impression d'être euh, petit dans un grand truc, mais d'avoir le contrôle dessus. Et je, je comprends cette, cette, ce sentiment de fraternité qu'il a avec, avec ses amis et que, que j'ai aussi avec le mien, euh, qui, et qui fait que quoi Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on a l'impression d'être plus fort que tout parce qu'on est ensemble. Et c'est vrai que tout seul, chacun individuellement, on est presque maintenant tout nu par rapport à quand on est réunis et, et qu'on est vraiment... qu'on vraiment fort, je pense. On s'appelle La Clique. Et là, au lycée, ça y est, on, a, on est un groupe fermé. Genre une secte presque, en fait. Personne ne peut rentrer dans La Clique. C'est nous La Clique, c'est nous les huit. Et, et, et, et les gens, des fois, ils nous disent euh, « Ouais, on peut pourquoi on n'est pas invité, machin ?» C'est une soirée clique, on est tous les huit, tu peux pas venir parce que sinon tu vas amener ta pote qui va ramener ta pote qui va ramener... On est tous les huit, c'est tout, c'est ça quoi.